Pour caractériser le mouvement, il faut d'abord définir la trajectoire. La trajectoire d'un point est l'ensemble des positions qu'il occupe au cours de son mouvement. On la représente sur un schéma par une ligne continue ou des pointillés. Prenons deux exemples. Observons d'abord le point vert qui se situe sur le téléphérique. Sa trajectoire est représentée par la ligne verte en pointillés c'est-à-dire l'ensemble des positions qu'il va occuper. Observons ensuite le point rouge qui se situe sur la nacelle. Sa trajectoire est représentée par la ligne rouge en pointillé. C'est un cercle. La trajectoire est donc la trace que laisserait un objet qui se déplace s'il laissait une trace. On distingue deux types de trajectoires particulières. Si l'objet se déplace en ligne droite, sa trajectoire est rectiligne, comme c'est le cas pour le train qui se trouve sur l'image. Si l'objet se déplace sur un cercle ou un arc de cercle, sa trajectoire est circulaire, comme c'est le cas pour la nacelle de la grande roue située sur l'image. Pour caractériser le mouvement, il faut ensuite définir la vitesse d'un objet. La vitesse d'un objet est définie par sa direction, son sens et sa valeur que l'on note V, on la représente par une flèche. La valeur de la vitesse moyenne V d'un objet indique la distance parcourue D pendant un temps donné T. Pour la calculer, on utilise la formule suivante. Dans le système international, la vitesse s'exprime en mètres par seconde, à condition que la distance soit en mètres et le temps en secondes. Si la distance est exprimée en kilomètres et le temps en heures, alors la vitesse sera exprimée en kilomètres par heure. Pour étudier l'évolution de la vitesse, on peut utiliser la chronophotographie. Cette technique consiste à décomposer une vidéo à intervalles de temps réguliers et à superposer les images pour observer l'évolution du mouvement de l'objet. Voici un exemple avec la chute libre d'une balle. Sur le schéma, on voit que la distance entre les images augmente de plus en plus, ce qui veut dire que la vitesse de la balle augmente. En conclusion, on dira qu'un mouvement est accéléré si la distance entre les images augmente, qu'un mouvement est ralenti si la distance entre les images diminue, et enfin, si la distance entre les images reste la même, la vitesse est constante, on parlera de mouvement uniforme. Lorsque l'on étudie le mouvement d'un objet, on le fait toujours par rapport à un autre objet appelé référentiel. Souvent, l'observateur est pris comme référentiel. Par exemple, une personne dans un train se déplace à grande vitesse par rapport au rail, mais est immobile par rapport au passager voisin. En physique, on utilise principalement trois types de référentiels. Le référentiel terrestre, qui prend comme référence un objet sur Terre par rapport auquel on va étudier le mouvement. C'est le cas dès qu'on étudie un mouvement sur Terre. Le référentiel géocentrique, dans lequel on prend comme référence le centre de la Terre, on utilise pour étudier principalement le mouvement des satellites ou de la Lune. Enfin, on utilise le référentiel héliocentrique dans lequel on prend le centre du Soleil comme référence pour étudier le mouvement des planètes du système solaire. On parle donc de relativité du mouvement. Prenons un exemple. Dans l'animation suivante, si l'on étudie le mouvement de la valve et de l'axe de la roue, si l'observateur est immobile, la trajectoire de la valve en vert est une cycloïde et la trajectoire de l'axe de la roue en bleu est une droite. Si maintenant, l'observateur a le même mouvement que le vélo, s'il est par exemple assis sur le vélo, la trajectoire de la valve est un cercle, et l'axe de la roue est immobile. En conclusion, pour décrire le mouvement d'un objet, il faut connaître sa trajectoire et sa vitesse dans le référentiel choisi. Prenons l'exemple du mouvement d'un satellite. Si l'on se place dans la situation d'un satellite à basse altitude, comme l'ISS, et en agrandissant un petit peu l'image, on observe que la trajectoire du satellite est circulaire. Étudions maintenant la vitesse du satellite. Celle-ci est représentée par une flèche en rouge et on voit bien que la longueur de la flèche reste la même. C'est-à-dire que la vitesse est constante. Alors que la direction et le sens de la flèche, de la vitesse, changent en permanence. On dira que le mouvement du satellite est circulaire uniforme.